Ce qui suit est bien évidemment une pure fiction sortie du cerveau un petit peu malade de votre serviteur. N'y voyez là absolument aucun signe de réalité, absolument pas un avenir dans lequel un euro numérique pourrait vous plonger. Il est un empire où la monnaie est souveraine. Il n'y existe ni constitution ni souverain, pas de roi.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 Euh, je m'étais arrêté là. Euh, cette petite fable de ma composition date déjà de, de, de l'automne 2021. Et j'avais commencé ça, puis j'avais enregistré et j'avais envoyé ça en disant bah, « si ça vous intéresse, euh, dites-le moi ». Et puis ça avait fait un bide. <rire> ça avait fait un bide complet et pourtant je l'aime bien ce texte. Alors je le réenregistre et je vous le renvoie. J'aimerais que vous me disiez, euh, un, si vous reconnaissez là-dedans, une évolution possible d'un neuronumérique. J'ai été directement à la fin d'une de, de, de hypothétique euh, application radicale de ce que permet de faire un neuronumérique. Euh, et euh, j'ai fait ça à la manière de Borges, Vous savez, euh, Georges-Louis Borges, c'est un auteur que j'apprécie énormément. Euh, ça, si vous êtes lecteur, vous aurez très probablement reconnu son style. Et donc voilà, si vous voulez avoir la suite de ce machin-là, eh ben mettez-moi des pouces, commentez, partagez, faites monter cette vidéo. Hein, la dernière avait 6000 vues, et faites-moi au moins 50 000 pour qu'on aille là-dessus. Euh, Peut-être que, je veux dire, en 2021, le sujet n'était pas encore monté, et là, tout d'un coup, tout le monde s'excite sur les sujets d'euro numérique, à raison alors, je suis toujours un peu chagrin quand tout d'un coup, vous avez des gens qui arrivent. Ah, personne ne parle de ça !» Oui, bah si, euh, excusez-moi, moi, moi j'en parle depuis très longtemps, et dès que le premier livre blanc en 2020 euh, sur l'euro numérique est sorti, j'étais dessus. Euh, donc j'ai quelques prétentions sur le sujet, la monnaie est aussi mon domaine d'expertise. Euh, j'ai écrit énormément euh, de manière très analytique, là on est sur une manière un petit peu plus... Euh... Poétique n'est pas le terme, mais euh, au moins dans, dans, dans de la fiction, vous savez, c'est parfois la fiction, on dit plus sur la réalité que bien d'autres choses. Donc voilà, je vous demande ça aujourd'hui, euh, si vous voulez la suite, mettez-moi des pouces, euh, parce que je vous avoue, moi je prends beaucoup de plaisir à, à faire ce genre de choses, mais ici, <rire> si ça ne rencontre pas son public, euh, je ne vais pas faire ça pour ma pauvre pomme à moi. Et moi, je vous dis à votre bonne fortune